Bonsoir à tous, c'est Bichard et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait déjà quelques mois que j'ai pas fait de voix off. Pourtant, la dernière date d'il y a trois semaines. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit Top Gun. Bestie Play, c'est le nom que j'ai décidé de lui donner. Alors, je sais, vous avez déjà vu la vidéo mercredi chez Guillaume. Mais moi, ça m'arrange pas le mercredi. Hein. Je sors une vidéo une fois tous les samedis. Si j'en sors une le mercredi, vous allez faire Oh là là, il est dans mercredi, il faut faire. Bon, j'arrête de parler, je ferme ma gueule et on est parti pour la game. Oh, tu serais pas là Non, mais quoi, ça fait... euh, Par contre, c'est quoi ce. Ça... Pourquoi on est en amplifié là c'est parce qu'on voulait tester. Bon, vous l'avez remarqué, on est en map amplifiée. Se dépasser sur la map va prendre beaucoup plus de temps que d'habitude. Il va falloir passer à travers les montagnes, et des fois faire des gros détours pour arriver à un point donné. Mais ça va aussi nous poser un autre problème. En amplifié, les mobs spawnent beaucoup moins, et la canne à sucre aussi. Donc ça ne choquerait personne de voir des personnes à 50 minutes, par exemple, non enchante Bon, bah voilà, on attend le rôle. Ah oui. Bon, je serais pas loup, hein. Enfin, je serais pas... Euh, taupe. Bon, j'espère vraiment être taupe, en vrai, hein. J'ai envie d'être qui, hein. J'ai envie de niquer des mers. Hein. Oh, mais, mais les caves en général, sont très intéressantes, moi, je euh. Mais c'est quoi ce taux de mobs Mais le taux de mobs est nettement supérieur au nombre de mobs actuels dans une partie de... Dans une partie du HC. Okay. Et je ne vous l'avais pas dit. Le format de la game était en team de 5, avec deux tops par team. Ces deux taupes, bien que leur objectif soit commun, ne sont pas forcément dans la même team. D'ailleurs, euh, en parlant de taupes, on passe à l'annonce des taupes. Oh. Bah yes, yes, yes, yes, je suis taupes, je suis la taupe, bande de putes. Et comme vous avez pu le voir, je ne suis pas taupe. Ah pardon, pardon, je suis taupes. <coughs> Pardon, pardon, je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas. Ah oui, d'ailleurs, je suis top avec Gil, Mouette et Sky, un abonné. Alors, là, j'hésite vachement à attaquer Nems. Le Problème, c'est que... Est-ce que je l'attaque Est-ce que je l'attaque Est-ce que je l'attaque je... Oh, je sais pas. J'ai pas envie de le faire chier, le problème, c'est que si c'est lui. Oh, J'ai pas vraiment eu le temps de me poser la question. La réponse était comme... Tomber du ciel. Je vais remonter pour rejoindre Mouette, afin d'éliminer toute sa team. Il faut savoir que nous sommes très tôt dans la game. Uniquement 27 minutes de jeu. Je suis encore full fer, je n'ai pas trouvé d'enchant. J'espère que cette team ne sera pas trop stuff. T'es un architecte Ouais. Ah, je vais prendre mon de dans mon inventaire par contre. J'ai ma petite pomme. Punaise. Sartec Comme disent les jeunes, ok, ok, ok. Euh... Comment ça, de Sartec Eh, <rire> hey, on est pas sur Twitter là, oh, oh, ce qui se s'est pris Salut T'as je... je... les des autres Euh, non, j'ai pas les codes des autres. Il y en a un qui est parti par là-bas. Tu peux les avoir vite fait Ce qui me met plutôt bien. J'ai maintenant un plastron en diamant. Ce sera toujours mieux que vous le faire. Et comme vous le voyez dans mon inventaire, j'ai deux livres Power 3. Je pense donc qu'il était top aussi. On va quand même essayer de rejoindre le reste de la team de mouettes. Mange une gap. Ok. Mais j'en ai plus qu'une en fait. Oh si merde, mec. Non, mange pas, mange pas, mange pas. Ok, on va, on va attendre. À... T'es dans ma team non Ouais, t'es dans ma team, c'est bon. J'ai plus le son de mon jeu. Comment ça t'as plus le son de ton jeu mais En fait, j'ai débranché, et rebranché mon casque parce qu'il bugait. Oh, vas-y, tu seul. GG, GG GG, GG GG GG GG, Oui, je sais, la table de craft, aïe Mais vous vouliez que je le tue quand aussi Il avait qu'à pas aller dans sa table de craft maintenant Bon, j'ai quand même récupéré des golden apple en plus Mais il reste un souci J'ai encore un plastron en diamant, mais je suis toujours non enchante Moi, t'es encore un mate, on va essayer de le rejoindre Au moins 350, 400 Je dis de venir Non, moins 350, 300 Ok. Putain, il parle pas ces fils de pute. Allo Allo ouais. ouais Attends, mais t'es loin là hein Ah non, ça va, t'es pas trop loin T'as la table T'avais la table toi ou pas Non, non, j'ai pas la table. Ok, bah vas-y, je vais t'affiner. Ah, oh, tu l'as la table Lourd ouais, ouais, ouais, ouais. Putain, lourd, lourd. Vas-y. Je suis en couche 14, je suis fou, moi. On est en... Moi je suis en couche 11. Salut. Non, non, non, non, mouette. Oh, j'ai plus de vie. C'est pas grave, tant pis. Non, mouette. <rire> ah, c'est ce qu'on appelle euh, faire une pierre de coups J'avais un stuff de merde. Hop, je tue quelqu'un. Je récupère un full jams full P2 avec une pièce P3. J'élimine en même temps la super taupe de mon équipe. Moi je suis désolé, je peux le dire maintenant. Je l'ai fait exprès. Ah non, mais je savais que moi, t'étais la super taupe, hein. J'ai fait exprès de laisser l'adversaire le tuer, comme ça, j'avais pas besoin de le faire. Moins j'en fais, mieux je me porte, quoi, vous le savez, quoi. <rire> Calculez-moi, les gens, si, si je veux aller à Seco dans le Nether, il faut que je mette le, le, le portail en calco. Et comme je suis pas totalement débile, j'ai eu un éclair de génie. En effet, étant donné que la map est en amplifiède rejoindre Gil me prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Il me faudrait un moyen rapide pour rejoindre ces caves. À ce moment-là, j'ai pensé au nether. En effet, un bloc dans l'Overworld, c'est 8 blocs dans le nether. Donc avec un petit calcul de coordonnées, je peux rejoindre les caves de Gil en passant par le nether pour un temps très négligeable. 112-71. C'est ça l'écho 112-71 Ok. Je crois que ça n'a jamais été fait de rocher quelqu'un par le portail. Ah non, moi 111, 112, ah oui c'est bon. Putain je suis vrai pour moi, hein. même si t'es à super tôt ou pas J'aurais bien aimé euh, l'emmener quelque part quoi Ok j'y suis que je suppose de bonne corde Allo Oui C'est où mec C'est là Mais gros douillet il me fait trop peur mec hein. No fake hein. Oh bien joué. Bien joué. GG mec, désolé. J'étais obligé, pas grave, bien joué. T'as quoi pas de tiro T'as pas de tiro T'as 0, 1. J'en ai 4 sur moi. coup Viens, viens, viens. Tiens, tiens, tiens, Y'a pile trop stuff hein. Ok, du coup j'suis shinsé mon stuff. T'as quoi de mes P J'ai short mes trolls. En James? Non, non, normal. Tiens. Oh, ce mec comment t'as eu ça j ai, j ai, Le mec qu'on a tué gros il était f. il est j'étais full ferme enchant, il, il était trop stuff. J'ai pas l'enchant gros J'ai l'enchant. Où il, est. il est dans le coin parce que je l'ai vu monter là-haut en fait. Oui, moi aussi je l'ai vu monter là-haut. Il a tué Banano. <rire> non, c'est faux. Je veux dire, non, c'est faux. Dit, il dit à Bichard dans la cave. Non, mais non, gros, c'est bon, mec, je suis cramé. Mais non, gros, on sait jamais, on sait jamais, quoi. <rire> non, moi aussi, Là, il speed l'écho, gros, je m'en bats les couilles, j'ai je... l'écho là. c'est sûr aussi. Par contre, fais gaffe hein, parce que the... Gap il a un bête de stuff. Hein. Mais euh, par contre, Daiko ça va, donc Daiko tu peux te le faire. Enfin, genre, moi je peux me faire Daiko et tu peux aller sur, euh, sur Gap en gros. J'ai T4, voilà. euh, full P2, euh, partie P3 sur les bottes. Euh. Mais je sais pas comment Doeno il a réussi à. Ah oui, du coup je peux prendre ça effectivement, du coup ouais. Je sais pas comment Doeno il a réussi à se barrer alors qu'il était à côté. Et pour les plus attentifs, vous avez pu remarquer un petit détail. Je suis monté avec Guild dans la cave qui était au-dessus de nous, grâce à un chemin, un strip mine et un escalier qui montait jusqu'en haut. Sauf qu'en redescendant nous avons directement intégré dans un strip mine. Il n'y avait pas le lac de lave avec de l'obsidienne dessus. Il y a donc peut-être deux chemins pour intégrer à la cave du dessus. C'est bon à garder dans un coin de la tête. De Street Mine. Ah, ouais, c'est par là, ouais. Par là, ouais. Bah, je sais pas ah s'il si est par retourné. C'est. Ou. vois Et... bah à mon avis, Banano il était en arrière, hein. Il était en arrière, je sais. Donc, je pense à dire que Guy est retourné. Euh... Ah, il est en C'est par là-bas qu'il est. Regardez les codineux. Par où? Oh il a mis ses codineux. J'arrive. Ah, y'a Bichard, y'a Bichard! Gap, gap, gap, gap! Gap! gap vas-y back sur, guide, back sur gap sur back, back sur <rire> gap back sur gap vas-y vas-y go sur gap Genre, attends uh, Gap, euh, j'arrive ok avec moi hein. il est derrière nous il est derrière nous gap il est derrière nous en gap je suis là euh, je suis tranquille d'accord si tu veux venir vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y fonce fonce dessus vas-y fonce sur gap vas-y c'est l'occasion ah bah ok non bah je vais faire Il y a donc peut-être deux chemins pour intégrer à la cave du dessus Oh putain T'es trop, trop fort T'es trop fort Fais chier. Je pouvais pas m'y. Fais chier, t'es trop fort Putain, fais chier Salut Putain, j'ai une pioche en... What Attrape-le Ouais, je suis sur lui C'est bloqué en vrai, là haut, là-haut je me ça plus Ouais c'est oh oh oh ouais, ce qu'on appelle une action à de qui, quoi Oh ouais, Il avait les potions, les, les gens me disent que c'était Oh c'est Gap Plateau mec. Ah, mec la Gap probabilité qu'on avait dit au début mec, c'est arrivé. Mais mec, il était trop chelou, ah, il, avait un, il avait il est arrivé, il avait une protection trop la probabilité diffusée, donc arrivé. En fait, quand il a vu que j'ai attaqué, il aurait dû se barrer du coup Gap. Genre Mais attends, attends, attends, attends, attends. Écoute, écoute, écoute, écoute, si tu si tu veux qu'on ait tué Duno, il est vers là-haut parce que Gap au moment où il a dit, il a dit "Oh regarde, que Duno, il faut aller vers là-haut." Donc il est donc Duno, il est vers là-haut. Bah, il faut juste un P4. moi Attends, moi attends, moi. Back, back, back! c'est ce branle? C'est quoi lui? Oh, il a pas une arme! Oh, oh il est gros! Il est trop, est trop chaud! Trop smart, Duino. Il est trop chaud! Trop trop... oh, oh, je eu le je, je, démon, gros! Je, démon. Mec, t'es juste trop fort, Duino Mec, c'est oh. incroyable, genre! J'ai, T'es trop fort, gros, je l'attendais trop pas! Je savais qu'il était vers le haut! Ouais, bon, je me suis un peu ché dessus, hein! On a maintenant éliminé la team de guild. Après la team violette, la team de guild, il est temps de rejoindre notre dernier mate. Ils sont à côté, gros! Ils sont à côté, mec! Ils sont juste là! Moi je prends pas mes speed hein je pense. Non je prendrai pas mon. Cinq. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont face. Ils tout seul Je pense là, ils sont les gars. Je suis allé. Ouais, derrière, derrière. <rire> oh derrière. est derrière. Non mais derrière. Ils sont tout derrière. Ils sont tout derrière. Il est pour moi. BG si c'est méga pas Pardon Monte Bah voilà Ils ont KB2 Ils arrivent à ce moment-là gros Terrible KB2 Ils Je lui hein. Viens là, viens là mon pote ouais, Viens là ouais, oh là. Ouais j'arrive Derrière toi derrière toi derrière toi derrière -toi, -toi, -toi, -toi, -toi, toi On est clairement en 3v2 contre des joueurs pas très mauvais Ce fight ne va pas être facile à gagner Viens toi Guyon oh. Prends-le Je vais faire backstab ah oui, mange, mange, mange, mange. Mange, mange, mange. Il est où Il est où Attends, attends, j'arrive, j'arrive. Mange, j'arrive oh Allez viens Vas-y, viens, allez, mange, mange. Mange, mange, mange, mange, mange, mange, mange. commence c'est bon, c'est bon, vous il, est vous vous vous je... il il est mort, je... il est mort, Guillaume. Ok, vas-y, je... vas-y, viens, viens, viens sur moi gros. Euh ouais. C'est bon, c'est bon, vas-y, je te. Vas-y, il, il, tu peux heal, vas-y. Coucou Bich Salut. Attends, je gap. Non, je gappe encore, vas-y. Pète sa mère c'est fight par contre hein. Oh, on peut l'avoir lui, 5 Vas-y, vas-y, je t'en 3 Derrière toi, derrière toi, derrière -toi, toi. Ah ouais, faut que tu viennes m'aider. 5 Derrière toi, derrière toi, derrière toi. Il a une KB2, c'est chiant. Vas-y, nice. Euh, c'est bon aussi, oh merde. c'est <rire> bon. Ouais, ouais c'est bon. Bon, ok. <rire> Attends, tu veux pas qu'on le. T'as beaucoup de gap on est encore 10 là. Mais il va être cancer avec sa KB2, faut le tuer. Bah il ouais, est parti dans ça. On pourra pas les les est ça, Il est parti dans, ça sert à rien, il est parti là. Putain, on a fait un 3v2, gros, je crois. Oh, hey, on a fait intéressant, un bon là. Fight. Hey. Intéressant là. C'est Intéressant comme fight, tu vois, regarde. Comme quoi, finalement, prendre des bons fights, c'est cool, hein. Ouais. Regarde. Par contre, c'était intense comme fight. Gros, c'était hein chaud. Gros, j'ai underpearl sur le mec à 3 HP. T'es un génie. T'as un génie. J'aurais pu réparer l'arc. Oh, c'est pas grave, les gars. Pourquoi ma souris elle fait nimple là Attends. Ma souris elle fait nimple, j'ai des drops de moi j'ai une question, c'est elle fout quoi l'autre top, genre Bon, faut qu'on se barre, faut qu'on se barre, ouais. faut pas tomber sur eux là, c'est... Mmh. Ah la, la musique parfait timing, j'avoue, j'aurais même pas besoin de faire du montage, gros Il faut comment, il faut comment, là, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, On petit perd coup, le pire Le petit, petit J'ai plus de perles moi, j'ai déjà utilisé. Ah ouais, moi, j'aime, bon. moi, je, je perds, hein c'est bon. C'est bon, c'est bon. dans le bon. bon. front, c'est là, reste hein. là, parce que c'est ton arc fait pas trop de la merde, ah 70% euh, Y'a un y'a un pseudo là, y'a de y a, y a le l'eau qui vient de descendre là oh, Oui oui là-haut là-haut, là, -haut, là, -haut, là -haut. y'a euh, le vert là-haut Tu prends là-haut les verts, y'a deux verts là-haut gros Où Où là-haut, là-haut Là-haut là-haut J'ai vu de l'eau descendre, go ah Ouais Y'a les deux verts ils sont en haut de la montagne Il est mort Il se fight avec les rouges bon T'as pas envie de tenter là bon T'as pas envie de tenter! <rire> J'ai des couilles, mais des fois. <rire> T'as vraiment pas envie de tenter là, t'es en train de me dire, c'est ça? <rire> des fois, des ben c'est bon. <rire> <rire> je suis triste que ça finisse comme ça, tu vois. Merci, Lot. Bon, allez, moi, bonne game. Ouais, oh, y'a pas de soucis, merci beaucoup. Merci. Non, euh... euh... Je prends de ma je t'inquiète pas, j'espère bien, ouais. Euh... Je tu sens? Ok. Ça passe, ça passe. Ça Plus d'orf! Ça est sorti. Ender perd dessus? Non, non, non, non, c'est mort. Je te préviens, c'était destiné à mourir, moi je perds là. Je te préviens hein Non non non biche, biche non Non non Pourquoi Y'a Gamur Gamur Gamur Il est devant Il est devant Salut à tous ça va Salut ouais, Ah vous vous, vous cherchez rouges qui sont Mais vous avez voulu nous fight tout à l'heure je, je reconnais Mais nous on est deux regarde Ok un peu ouais, juste à côté en fait oh, ah, c'est pas ça, grave Il y a une taupe chez eux ah, yes! Allez! Allez! Non, non, on peut en sorte. Allez! Okay, non, mais je vois peu. pas la speed, je m'en bats les couilles de la speed, je la garde pour le fight final, les gars, je peux la garder pour, pour là. Putain, putain, putain, putain. Il est rose, Ah, ah yes. c'est parfait. GG. Des... Ok, j'ai des gaps en plus, c'est parfait. Combien okay, J'ai 12 là. Ok, j'en ai J'ai tout pris, go Non, mais c'est bien, comme ça là, attends, y a les roses qui arrivent, et là c'est parfait, on peut faire euh, rose et nous contre les, contre les roses. Et c'est juste et y a les roses, ah bah, ils nous fight vas-y on, ouais, bah, on se casse on se casse on se casse monte en haut là, viens viens viens, moi sur moi sur moi sur moi sur moi, oui, sur, moi, sur, si. moi sur moi sur moi sur moi viens viens ils sont peut-être par là-bas je pense non ouais y'a moyen vas-y regarde ouais, ils sont tous en train de die gros regarde ouais, ouais. par ouais, contre 3. faut qu'ils tuent des rouges il faut qu'ils tuent des rouges vraiment oui, oui, oui. on n'arrivera pas à les tuer en 2 V3 Là, c'est important il faut qu'ils tuent des rouges on va Donc, falloir va, euh, il va falloir jouer en montagne et tout. Et là on se retrouve face à une situation compliquée on arrive sur le fight final et 4 rouges sont encore ensemble 3 roses et guille et moi ils sont actuellement en train de se fight. Il aurait fallu qu'on les trouve avant qu'ils meurent. Oh merde. Oh, faut les aider. Ah hein. oh, merde. Faut les aider, mais le problème c'est que bah j'en sais pas où ils sont là. Le fight final s'annonce tendu. Dernier derrière, oui, derrière nous, derrière nous, derrière nous, derrière ah. nous. Oh les gars, les gars, Bichard est bichard, blié. Bichard, bichard, bichard. Ah mais Lib faut pas te barrer en fait. Pourquoi bah c'était au moment en fait. Ouais, oh, la taupe là. Quand tu veux oui, quoi. Hit. Oh Hit. Oh Gros Ah j'avais pas vu les qui m'avaient enchaîné la forêt. Mais ouais je suis trop con Je suis trop con pas... Mais je crois qu'il était à la à 11 Oh la la mais c'est mort de débile Bien joué gros Bien joué gros oh. Putain gros Aide-moi te euh, toi bar barre -toi la bordure, barre-toi la bordure Ils sont les deux devant moi Viens monte, viens monte. Vite, T'as pas un arc aura sur toi Non. Prends la Même si me rush. Y'a plus de arc. Mon cours, cours! Merde, merde, attends, t es... T es... Pute, pute, pute. Mais la top, ça le fait quoi? Non, mais tranquille, tranquille, c'est bon, il a trahi, c'est bon! C'est Nana, c'est qui? Quoi, mais comment ça, c'est moi? Nice. Oh merde. Vu. Ça, mon ah merde! Ah non! Viens, viens, biche biche! Attrape-le! Ah! Yes! Non, non, GG! Oh, mais il y a une game de jeu en fait, non? Oh le la, c'est Oh le la, c'est euh, là il m'en restait deux gros, j'en avais plus. Cinq ah, Putain Mais en gars, vrai, je vais pas vous cacher du que, du je crois que je crois Ouais Ouais bah Bichard arrive, ouais, on, ouais. on a fait le full team, ouais. Mais mec, euh, je peux euh, dire que franchement, je crois que j'ai jamais eu un aussi bon team play qu'avec Bichard, en je crois. On a joué à oh, gros, c'était une scène quoi Comme quoi, euh, on a pas besoin d'être trois hein, dans une team de top. Hein. Franchement, vous mettez deux bons joueurs, on fait le taf. Quoi ça sert d'avoir le nombre quand on peut avoir la qualité Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve mesdames et messieurs la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo samedi à 14h normalement. Et toute la semaine en stream avec peut-être une petite surprise cette semaine. Je sais pas, un petit logo partenaire peut-être. N'hésite pas à commenter, liker, t'abonner, tout ce que tu veux. Merci à tous et bon week-end à vous mes chers compatriotes.